Bonsoir Mylène, Mylène. re-bienvenue sur le plateau de Les Boss Ladies Show. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Ah, c'est nous qui sommes honorés de te recevoir. Euh, une troisième fois je crois, c'est la troisième fois je euh, crois quatrième, que... Même quatrième Même oui, quatrième, oui, voilà. Mylène, normalement vous l'avez déjà vue pour ceux qui suivent l'émission, aux côtés de Pasteur Grasse déjà, n'est-ce pas Et toutes les autres Boss Ladies. Exactement, toutes les autres chroniqueuses, les autres Boss Ladies, yes. effectivement. Donc merci d'être revenue merci ce soir. Hein. <rire> Et coucou Daphné Coucou ma Donc euh, je ne vous présente plus Daphné Mais si, tu présentes encore Je hein. savais Donc voilà Notre chère chroniqueuse Daphné Ambiero Bonsoir. Elle va nous sortir un français bien Molière ce soir, vous allez voir. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Oui, ça, pas, va Daphné. Très, très bien. Ça, ça va être excellent, très très, excellent. très bien. Un français made in France. <rire> Amen Super, amen Voilà, et eh bien ce soir, vous l'aurez constaté, c'est encore moi sur ce fauteuil, ce n'est pas Pasteur Grasse, et je tiens à remercier et à honorer Pasteur Grasse, parce que déjà, c'est elle qui est la CEO, la visionnaire de Les Boss Ladies. En fait, sans Pasteur Grasse, je ne sais pas s'il y aurait eu Les Boss Ladies un jour. Merci non, il Pasteur y pas Grasse, si il y ça Merci eu. Pasteur <rire> Grasse, merci grâce à, à toi. toi. Exactement, c'est sa vision, et elle nous a embarqués comme ça dans l'aventure, elle a dit, mes filles, je vous prends, on y va, et aujourd'hui, elle nous confie son plateau, elle nous fait confiance. Donc voilà, merci beaucoup pour la confiance, Pasteur Grasse, merci pour la vision et, euh, et tout ce que tu as mis en nous pour qu'aujourd'hui on puisse produire quelque chose. Voilà, Amen. merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Et nous allons honorer également ben, l'apôtre Alain Patrick, Sengue, Sengue, n'est-ce pas C'est lui yes. qui est le visionnaire euh, de la chaîne Évangile TV, une chaîne qui vous bénit, qui vous édifie, euh, une chaîne qui produit du contenu de qualité. Amen. Euh, vraiment, merci pour cette vision. Merci, parce qu'en plus, c'est un homme qui nous pousse à aller euh, toujours euh, dans l'excellence, à faire les choses euh, vraiment très, très bien. Mm -hmm. et, euh, et, et vraiment, c'est important d'avoir un, un père spirituel, d'avoir un mentor comme ça, qui nous pousse toujours à aller de l'avant à utiliser mm -hmm. notre potentiel. Donc, vraiment, merci, Apôtre. Merci euh, à toi. À merci, Apôtre, voilà, également. Pour cette chaîne, pour, pour cette plateforme qui nous permet aussi bah, de, de nous exprimer, de partager euh, mm -hmm. pas mal de choses avec euh, les téléspectateurs, n'est-ce pas mm -hmm. Et on va remercier euh, la ministre Sabrina, qui est la directrice de la chaîne. Oui, merci Sabrina. <rire> merci Sabrina. Merci directrice. <rire> <rire> merci pour ton travail, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et euh, voilà, on va remercier toutes les personnes bah, qui permettent que cette émission ait lieu euh, entre les maquilleuses, Marisa. Euh, merci beaucoup de nous avoir sublimés aujourd'hui. Merci à JP, à David, euh, qui sont... Euh, qui sont derrière là-bas, à la régie. Mmh. Merci à toute l'équipe d'Evangile TV et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être fidèles, d'être bah, au rendez-vous à chaque ça. fois chez les Boss Lady mmh. Show. Euh, voilà bah, Sans vous, en fait, il euh, n'y a pas d'émission. C'est ça. J'ai même envie de les remercier pour le retour euh, qu'ils nous font. Yes. sur les différentes plateformes, parce que c'est aussi euh, grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer, mmh. qu'on peut voir si cette émission a véritablement de l'impact et qu'elle... Euh est vraiment pertinente par rapport à leurs problématiques, à leurs besoins, parce que c'est l'objectif, en fait. c'est ça. Hein. C'est pas ça. Que on se tient ici pour euh, parler entre nous, on pourrait très bien aller dans un café, hein. mais est euh, <rire> on est là, c'est pour euh, voilà, discuter et apporter ce que le Seigneur met euh, à cœur, mm. pour qu'il soit béni à leur euh, retour. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, les téléspectateurs. encore plus excellent d'émission en émission. Mm, exactement. Amen. Ok. Et eh ben d'ailleurs, on a beaucoup parlé euh, d'excellence là, n'est-ce pas mmh. On a mentionné euh, le fait que l'apôtre était un homme qui nous poussait à aller vraiment euh, chaque jour euh, à faire les choses pardon, avec excellence. Et nous allons parler aujourd'hui des ennemis de l'excellence. Et yes. ce thème nous a été inspiré justement bah, du livre de l'apôtre Alain Patrick Senguet. Mmh. Vous allez le voir défiler là juste en bas de l'écran. Okay, C'est un livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Donc nous allons aborder aujourd'hui quelques points. Mais si vous voulez vraiment les détails, si vous voulez euh, davantage être nourri, euh, aller plus en profondeur euh, par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui, ben nous vous invitons à vous procurer ce livre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les filles, euh, concernant l'excellence Qu'est-ce que ça vous évoque exactement Alors, de ce que... Euh, déjà, je vais parler... Tout premièrement de ce que l'apôtre lui même nous enseigne mmh. avant de dire ce que ça m'évoque yes. comme ça je pense qu'on va partir sur une de bonne base. De bonne base. Donc l'excellence c'est la qualité d'une chose dans son degré le plus élevé, le plus éminent donc c'est le paroxysme de la bonne qualité. Mmh, mmh, mmh pour moi vraiment l'excellence c'est le fait de faire des choses au maximum de son potentiel non pas être médiocre non pas être dans la moyenne mais vraiment être au sommet de son art peu importe notre domaine au travail spirituellement mais vraiment atteindre en fait le sommet et non pas la moyenne les standards humains donc, pour okay. moi c'est ça l'excellence donc l'excellence ce n'est pas euh, se contenter du peu c'est pas la satisfaction se dépasser yes. à chaque fois Yes, exactement. Et je dirais même que l'excellence produit la qualité. Donc la qualité est, est un des fruits de l'excellence. Et même en tant qu'être humain, euh, au-delà même d'être un enfant de Dieu ou pas... Euh, l'être humain lui-même recherche souvent la qualité. Et j'aime beaucoup euh, l'exemple que l'apôtre va citer dans son livre. Il va nous parler, par exemple, du mariage. On ne se marie pas avec n'importe qui. Donc, je mets des guillemets, hein, parce que bon, ça peut être n'importe qui pour une autre personne, mais du coup, euh, c'est relatif euh, et c'est propre à, à nos critères, bien sûr. Donc, on ne se marie pas avec n'importe qui et n'importe comment. On va chercher la qualité selon, bah, selon nous, selon notre appel, selon notre vision. Donc, l'être humain en lui-même est toujours à la recherche de qualité. Et c'est vraiment notre responsabilité d'être parfait, d'être excellent. Et vraiment, Dieu, c'est un Dieu parfait. Et nous devons faire les choses comme lui, parce que nous sommes à son image. Et mmh. nous devons toujours en fait rechercher cette excellence partout où nous pouvons le faire. Quoi, toujours se remettre en question pour atteindre le sommet par la suite. Mmh, mmh, mmh. Je pense que Dieu a bien fait les choses. Et il a mis en nous ce désir de trouver l'excellence ou de pouvoir bénéficier de l'excellence d'une chose pour qu'on puisse vraiment bien l'apprécier. Euh, si par exemple je suis créateur voilà, d'un produit ou bien euh, je sais pas d'un service que vous voulez et que malheureusement il y a des défauts euh, dans cette création, les personnes qui voudront en bénéficier lorsqu'elles auront l'expérience de ce produit ne pourront pas l'apprécier pleinement. Mmh, Donc Dieu fait en sorte qu'il y ait le degré de l'excellence pour qu'on puisse apprécier. Et je crois que c'est important de le dire le Seigneur veut que nous apprécions la vie. Il veut que les uns pour les autres, nous puissions être si excellents que ma présence, ma compagnie, mes paroles et ce que je produis, ce que je fais dans la vie, soit agréable à mon frère et à ma sœur. Donc pour moi, il euh, y, euh, y a beaucoup de, de, de liens entre l'excellence et l'amour. On ne peut pas euh, se dire que j'aime quelqu'un et je vais lui donner ou lui apporter des choses qui sont moindres, mmh. malheureusement. Vous voyez, donc c'est pour ça que l'excellence ne doit pas être simplement vue comme une performance, euh, donc comme tu l'as dit, quel que soit le domaine, que ce soit euh, spirituellement ou euh, dans le milieu professionnel, artistique, musical, enfin ce que vous voulez. L'excellence n'a pas d'abord euh, à voir avec la performance, mais avec l'énergie et le cœur, euh, mmh. l'envie. Euh, qu'on met, justement, mm -hmm. lorsque l'on produit quelque chose. Amen. Mm -hmm. Amen. Yes. C'est surtout le fait de, comme elle disait avec Amon, mais aussi se dire qu'on doit être excellent pour, pour Dieu, pas être excellent, pour être élevé, pour être bah, distingué par les hommes, mais vraiment se dire qu'on le fait parce qu'on bah, se doit d'être excellent et que c'est Dieu qui nous récompensera, que ce sera vraiment notre héritage. Et la Bible dit que nous devons d'abord servir Dieu. Et dans tous les domaines de notre vie, même si ce n'est pas à l'église, dans notre travail, à l'école, on se dit que bah, je suis excellent parce que ma, ma nature, c'est d'être excellent, quoi. Mm -hmm. et pas parce que je dois recevoir un diplôme, je dois mm -hmm. recevoir ben, des, des félicitations, mais tout simplement parce que je dois l'être. C'est très bien mm -hmm. que tu le précises, euh, parce que je, ça me fait penser qu'en fait, l'excellence n'est pas pour plaire. Mm -hmm. Elle n'est pas pour satisfaire ou pour contenter quelqu'un. Mais l'excellence est l'expression d'une nature. Mm -hmm. exact. Et donc, l'excellence est l'expression de la nature de Dieu. Vous voyez, on parle des sept merveilles du monde. Mm -hmm. D'accord Donc, euh, vous allez en Égypte, il y a une des merveilles du monde. La Tour Eiffel, d'ailleurs, fait partie euh, d'une des merveilles du monde. Mm -hmm. Donc, on parle de sept merveilles du monde selon euh, les sta le standard humain. Mm -hmm. Mais il n'y a qu'à regarder des, des paysages j'ai envie de dire sauvages, qui n'ont pas été encore euh, retravaillés par la main humaine pour se rendre compte qu'il y a tellement de choses excellentes et merveilleuses que Dieu a créées sur la terre mmh, et que vrai. nous pouvons tous les voir. Bon, en mmh. fonction de où tu es capable d'aller avec ton portefeuille, ok Mais <rire> voilà, on, on s'est bien compris là-dessus. Oui. Et du coup, l'excellence, c'est l'expression de la nature de Dieu lorsque l'on rega regarde mmh. le monde. Donc Dieu, lorsqu'il a fait ça, c'est parce que lui, il l'était. Ce n'était pas premièrement pour plaire à quelqu'un. C'est parce que c'est sa nature. C'est parce que c'est sa parfait. nature. Donc si vous cherchez à atteindre l'excellence, il faut vous dire que c'est d'abord parce que vous avez une nature excellente. Amen. Et Merci. ça aide Et je crois à être si moins complexé. C'est ça, c'est ce que j'allais dire justement. Si on part déjà de ça en se disant, voilà, j'ai en moi cette nature excellente, ça peut être aussi un, une motivation pour nous de bien faire les choses. Par exemple, au travail. On a ce truc où, par exemple, quand on travaille dans une entreprise, beaucoup vont se dire pas c'est pas l'entreprise de mon père ou de ma mère, alors euh, ils vont faire les choses avec négligence, par exemple. Mais il ne faut pas avoir ce genre de mentalité. Justement, ça doit même nous déranger de ne pas faire les choses correctement, parce que, comme tu l'as dit, euh, l'excellence et l'amour vont ensemble, en fait. Donc, le fait d'avoir de, de, ce type de langage, c'est même un manque d'amour, en fait. Et si, ça, si on le fait déjà au travail, on peut le faire aussi ailleurs, et c'est ça, ça qui serait vraiment dommage. C'est surtout que bah, si on le fait dans l'entreprise... Bah, où on est actuellement, ben peut-être que demain quand on aura notre propre entreprise ben, nos employés ne se sentiront pas concernés par l'excellence de notre entreprise et du coup eux aussi seront négligents donc vraiment de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et même au-delà de ça si tu prends l'habitude de, euh, de ne pas faire les choses correctement mmh. euh, tu commences ici mais même pour tes propres affaires, tu vas adopter oui. cette habitude là c'est ça, donc en réalité même quand on est en entreprise, même si on sait que plus tard on veut devenir, admettons même chef d'entreprise L'entreprise dans laquelle on est actuellement, elle est formatrice et il ne faut pas, il faut pas négliger. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'il faut apprendre déjà. Mais bien sûr. Et, et et puis, surtout, surtout, tout à l'heure, on a dit que bah, euh, Dieu, enfin, Dieu on, est, on est excellent pour Dieu parce que Dieu va nous récompenser. Mais vraiment, se dire que bah, on, Dieu va positionner des hommes et des femmes pour nous corriger, pour nous mener vers le sentier de l'excellence et, et, et on doit vraiment protéger notre cœur pour ne pas que bah, notre... Euh, notre route soit coupée parce qu'on a trop d'orgueil, parce qu'on se dit que c'est seul Dieu va me corriger. Non, mmh. en fait, Dieu a mis des hommes et des femmes sur cette terre pour agir, pour, pour faire Amen. un mandat mmh. et, pour, et, nous, et nous mener vers l'excellence. Mmh. Et, et se dire que nous ne sommes pas excellents pour ces personnes, mais ces personnes vont nous aider sur le chemin de l'excellence. Et puis, il n'y a pas de limite à l'excellence. Mmh. De la même manière que Dieu n'a pas de limite, on parle d'une source qui ne tarit pas. Amen. Alors, l'excellence aussi, elle n'a pas de limite. Si aujourd'hui, tu as atteint un degré. Euh, Certains d'excellence, tu peux te dire que dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, tu pourrais être encore plus excellent dans le même domaine et sur la même tâche, par exact. exemple. Exactement. Là, ça me fait penser. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au ménage. D'accord. <rire> non, Espe mais... Parce que là, moi, je ne suis pas avec toi. <rire> pourquoi bah, je Même pas dans pas le ménage, ménage mais... tu fais excellent. Oui, <rire> mais c'est son, son exemple. Si tu veux que je n'ai pas... OK, bon. <rire> Non, mais... En fait, je ne sais pas, non, parce que tu sais, quand on, est, quand on est enfant, surtout nous, les filles, les mamans vont nous apprendre des choses petit à petit, mais plus on grandit, plus on sait faire des choses. Alors, je vais parler du ménage, je vais parler de faire à manger, enfin, les, les choses que nos mamans nous apprennent... Euh, fréquemment je vais dire ça comme ça et euh, voilà je sais pas moi euh, c'est à 6 ans qu me, que, que j'apprenais à faire du lait au feu par exemple wow. Ouais. Wow. <rire> <rire> oh, moi j'avais interdiction de m'approcher du feu, j'aimais tellement le feu que... Bah, wow. ah ouais non casse... mais toi t'étais une pyromane non mais toi tu étais dangereuse hein. <rire> c'était une pyromane <rire> non mais je sais pas, normalement elle nous habituait comme ça voilà. elle nous montrait comment faire oui. c'est voilà, pas pour qu'on touche le feu tous les jours mais qu'on sache se débrouiller mmh. petit à petit, mmh. donc plus le temps passe, et plus. Bah, aujourd'hui, voilà, on sait faire à manger, etc. Mm -hmm. Donc, ça me fait penser à ce que tu as dit oui. qu'il n'y a pas de limite en fait dans l'excellence mm -hmm. et le fait de devoir s'améliorer d'année en année en fait avec le temps. C'est ça. Et voilà, donc j'ai pensé au ménage et à la cuisine. Okay. Très bel voilà. exemple. C'est donc ça. <rire> Merci. Hein. <rire> <rire> ok. Tout à l'heure, on a parlé de. Euh, j'ai évoqué euh, brièvement la négligence. Ok. Mm -hmm. Donc, on va citer quelques ennemis. Euh, donc, les ennemis des choses qui vont. Attendez. C'est même Daphné qui va nous parler des ennemis Non, c'est Mylène Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ennemis Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi Donc déjà, moi, j'ai cherché dans le dic dictionnaire Larousse pour mmh. que vraiment Daphné puisse comprendre avec son français. Ouais. <rire> j'ai vraiment cherché <rire> que... que c'est quoi ça <rire> <rire> C'est vraiment pour toi, Daphné, vraiment, en fait, de chercher <rire> qu'un ennemi, c'est euh, quelqu'un quelqu ou quelque chose qui va nous nuire, qui va mmh. être hostile en fait à notre réussite, à notre ascension. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir combattre et qu'on va devoir en fait écarter pour qu'on soit excellent, pour qu'on puisse briller. C'est ça un ennemi yes, Magnifique. Ok. Eh ben on va, on va, on va parler de, de certains ennemis. On va commencer par la négligence. Alors, la Bible va nous dire dans Jérémie 48, 10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. Quand on va parler de l'œuvre de l'éternel, c'est aussi les tâches que nous avons à accomplir euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, euh, à l'église, au sport, peu importe l'activité. Ça va Merci. être ça, l'œuvre de l'éternel aussi. Voilà, c'est ce tout ce que le Seigneur te demande de faire ou dans Exactement. lequel tu as une implication, mm -hmm. tu as euh, voilà, ta contribution, Allez. ça peut faire partie bien sûr de l'œuvre de l'éternel. Exactement. Et euh, la négligence va être définie comme euh, un défaut de... Euh, un défaut de soin, un défaut d'application. en fait. Voilà, On doit faire quelque chose, mais on ne le fait pas bien. Mais, et le pire dans tout ça, c'est qu'on sait que ce n'est pas bien. Mais on va quand même faire ça comme ça parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête. C'est ça le problème de la négligence. Et oui. la négligence est un ennemi de l'excellence. Donc si vous savez que là, vous deviez faire quelque chose et vous le faites pour le faire, vous n'y mettez pas du cœur parce que ça ne vous, ça vous dit rien. Mmh. Et, et finalement, peu importe le résultat que ça va donner, sachez que c'est de la négligence. Et si Exactement. vous vous comportez comme ça vous ne serez pas excellent. Mmh. Vous avez des exemples, vous, dans vos vies euh, oh, perso Oui, oui, oui, oui. oui. <rire> Dis-nous tout. Alors, euh, moi, ça remonte plutôt à l'époque où j'étais euh, collégienne. Euh, en fait, j'ai des parents euh, qui sont vraiment très euh, à cheval sur l'éducation de leurs enfants, mmh. ce qui est totalement logique aussi. Bien sûr, Ils exactement. voulaient qu'on soit bah, excellent, qu'on réussisse. Et euh, mon père, il me disait toujours, il faut que vous soyez les premiers, il faut que vous soyez toujours les meilleurs. Ça, ça Et cette pas. phrase, en fait, <rire> elle, me, elle me stressait plus qu'elle ne m'encourageait. Mmh. Et euh, je savais que je pouvais être vraiment une très très bonne élève, mmh. mais en fait j'avais peur d'être, à un moment donné, moins bien. Okay. Par exemple, c'est-à-dire, si par exemple, je, je, c'est les, les mathématiques... Donc à un devoir, euh, ou alors j'ai 18 de moyenne euh, au premier euh, trimestre, euh, aussi, au, se, au, deux, au second semestre, je me retrouve avec 14. Mm -hmm. Et j'avais peur qu'ils me disent, mais t'as moins bien fait. Wow. Alors comme j'avais cette peur-là, je restais toujours dans la moyenne. J'avoisinais je, je, ou je tournais, j'environnais autour des 12, 10. 11, 11 et demi, voilà. Et puis, quand je me fâchais bien, là, je pouvais avoir 15. <rire> mais voilà, je ne, je ne sortais jamais de cette moyenne mm -hmm. parce que j'avais peur, en fait, de l'échec. Donc, il y a certaines erreurs que je faisais, mais que je pouvais euh, laisser volontairement. Mm -hmm. Des copies, par exemple, de français que je ne voulais pas relire parce que j'allais y trouver des erreurs et que bah, j'allais corriger, mais bon, du coup, ça n'est pas... Euh, voilà, il fallait que je reste moyenne. Donc, volontairement, je, je, je m'accordais le luxe de faire des erreurs euh, pour ne pas Ah, être ça, c'est vraiment du luxe. n'importe hein. <rire> oui, euh, quoi. Ça, c'est vraiment du luxe. <rire> Moi, je rejoins aussi Daphné. C'était aussi dans le domaine scolaire. C'était au lycée, du coup. Et euh, j'avais ce, ce, ce besoin, en fait, d'appartenance au groupe de personnes populaires. Et le groupe de personnes populaires, souvent, ce ne sont pas des personnes euh, qui ont de la lumière à tous les étages, quoi. Alors, du coup. <rire> Alors... <rire> Elle a tiré là. <rire> du coup, je savais que je pouvais mieux faire. Je, je connaissais mes capacités parce que ben, j'étais quand même une bonne élève depuis ben, l'école primaire. Et, et au lycée, mes, mes notes ont dégrigolé. Et mes parents n'ont pas compris. Et moi, au, au bout d'une de, de, certaine classe, la première, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être médiocre ou dans la moyenne pour être, pour être acceptée par ces personnes. Et vraiment, j je me suis prise en main et j'ai commencé à... Ben, à, à à aller au maximum de mon potentiel, à être excellente, à être une bonne élève. Et j'ai vu que ben, j'étais toujours intégrée dans ce groupe, j'ai vu qu'ils ben, étaient toujours aussi sympas, au contraire, je les aidais. Et j'ai vraiment compris que ben, pour la suite de mes études, que je pouvais être, avoir des bonnes relations avec les autres, pas forcément populaire parce que ben, ce n'est pas ce qui m'intéressait au final, mais pouvoir avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais être excellente, être vraiment dans mon couloir, et le fait de le faire ne, ne, ne, ne voulait pas dire que je serais isolée et vraiment j'avais ce besoin d'appartenir à, à ce groupe. Mmh. Mais il faut faire attention en plus à hein, ce genre de groupe-là. Yes. Parce que tout le monde se revendique un peu genre « Ouais, non, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça », tout ça. Exactement. Mais ce sont des gens qui travaillent à la maison, Il ne mais oui. faut absolument pas se laisser avoir. Moi, j'influençais les gens comme ça. <rire> la tête de turc, mais Alex. <rire> J'étais jeune. Mmh. Aujourd'hui, euh, je suis en Christ. Amen. Amen. C'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça. <rire> <rire> OK. Alors, euh, très rapidement, nous allons également citer comme autre ennemi, alors celui-là, la précipitation. Ah, hmm. La précipitation. Yes. Parfois, on pense qu'aller vite, euh, c'est synonyme d'aller de faire les choses bien oui. mais en allant trop vite justement on peut faire les choses n'importe comment c'est surtout que la promptitude c'est pas juste d'être de se précipiter c'est vraiment une rapidité efficace le fait de, de prendre certes aller rapidement mais mmh. être efficace euh, prendre du, le soin en fait de le faire et euh, j'ai vu dans la dans un passage dans la bible dans le proverbe 21.5 qui dit mm -hmm. les projets de l'homme diligent ne, ne mènent qu'à l'abondance mais celui qui agit avec précipita précipitation n'arrive qu'à la disette Amen. et vraiment pour dire en fait que ben, certes il faut faire des choses rapidement des fois dans notre travail, dans le ministère dans notre famille mais il faut les faire également bien parce que ben, nous devons ça doit, ça doit mener à l'abondance et non exact. pas à la disette. Mmh. Et c'est dommage qu'en bah, voulant construire le château carte trop rapidement, bah, au moindre coup de vent, ça va tomber. C'est vraiment vrai, dommage. C'est un très bel exemple. C'est ouais. dommage. Il mmh. y a des choses qui nécessitent justement qu'on soit patient, oui. en fait, qu'on n'aille pas vite. Ok, euh, c'est pour ça que la Bible va dire en fait que du coup le fait de la précipitation peut mener à la disette parce qu'il mm -hmm. y a des choses qui nécessitent euh, bah, d'être patient, mais parce qu'on n'est pas patient et qu'on veut aller vite, mm -hmm. alors on est voilà on est dans d'autres trucs oui. et finalement il bah, n'y a pas de fruit euh, concret qui va qui va sortir voilà, de là a pas, et on y a perd de en Il fait, euh, a pas d'apport, ouais, et ouais, on perd ça. du temps. Mm -hmm. En fait on perd du temps. Ça fait penser à bah, la fast-food en fait, fast-food donc nourriture rapide, cuisson rapide. Finalement, ce ne sont pas des aliments qui ont des apports nutritionnels euh, extraordinaires mm -hmm. et de qualité pour euh, notre organisme, mais on aime les manger, c'est bon et vrai. ça se consomme très rapidement. Et surtout, on a faim après, qu'on n'est voilà. pas rassasié. On n'est pas forcément rassasié. Et puis, euh. voilà, ça, ça, en fait, ça n'apporte rien. Ça n'apporte strictement rien. Donc, et juste qui le est goût rapide, à T, <rire> mais voilà. sinon, euh, ce est qui ça. est rapide ou précipité euh, n'est pas euh, val, euh, gage de, de qualité. De qualité, oui, exactement. Excellence. Alors qu'un bon repas. Vraiment quand on suit toutes les étapes d'une mmh. recette et je pas même quand on à dire même laver la est -ce que vous... Attends, est-ce que tu vois un peu l'expression de son visage <rire> Ça c'est vraiment oh l'expression de que quelqu'un qui aime manger, qui aime cuisiner oui. avec amour, qui <rire> prend mais, le temps. Mais oui, mais oui. J'ai une copine comme ça quand je fais, elle va dire mais toi aussi t'es trop lente. Mmh, mm. Laisse-moi apprécier. C'est ça. Non seulement <rire> les étapes et ensuite le résultat. C'est ça. C'est ça. ça. Donc ça nécessite de la patience. C'est ça, donc voilà, la Exactement. précipitation est vraiment un ennemi de l'excellence, ce qui mm -hmm. nécessite de la patience, prenez le temps de le faire, ne Mais vous précipitez pas mm -hmm. parce que de toute façon ça fait perdre du temps. C'est ça, et j'aimerais aussi euh, dire qu'il ne faut pas confondre la précipitation avec euh, la vitesse surnaturelle, idéqu'elle que que euh, mm -hmm. voilà, les chrétiens... Aiment beaucoup yes. et appellent aussi euh, très communément dans leur vie. J'appelle Idéquel, euh, <rire> Ça, c'est quelque chose que Dieu fait de manière particulière. Mm. Mais je ne pense pas que Dieu veut qu'on soit dans Idéquel tout le temps parce qu'il mm. est aussi le Dieu du processus. Exactement. On ne voit rien que pour une grossesse. Une grossesse, c'est neuf mm. mois. Hein. Si c'est ça. Mois, si vous faites mois, sortir l'enfant au bout de trois <rire> mois, <y> a, <rire> voilà, il n'y a rien de Il y, y a un problème. Donc voilà, Dieu est aussi celui essayer. qui crée les processus et qui les respecte, mm, bien mm. qu'il soit souverain de tout. Il respecte aussi le processus et le temps. Donc nous aussi, le faire. Il a, créé, ben, il a fait la création, il a, il a fait tout choses dans son temps. Quoi. Il ça. a vraiment attendu, il a regardé, il est retourné à ce qu'il faisait. Donc exact. vraiment prendre exemple, imiter en fait, cette source d'expiration de, de, qui est Dieu. Amen. Amen. Et ah oui, <rire> la précipitation aussi peut nous amener à improviser. Mm. Oui. Et l'improvisation n'est pas toujours bonne. Ce n'est pas partout qu'on peut improviser quelque chose, à part si on est expert dans la matière. Mm -hmm. Mais si on n'est pas expert, même un expert ne va pas improviser tout le temps. Je pense que l'improvisation, c'est ponctuel en fait. Mm -hmm. Mais il ne faut pas vraiment s'asseoir dessus pour dire que voilà, je vais faire cette chose, Exactement. je peux improviser, etc. L'improvisation, elle est remarquable, mmh. mais elle n'est pas excellente. Exact. Ce qui est remarquable n'est pas forcément excellent. On va remarquer le fait que cette personne a une capacité d'improvisation, de, de s'accommoder à son environnement et de travailler dans l'urgence. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle va faire sera excellent. Exact, mmh, mais... c'est ça. Ça me fait penser un peu comme, euh, bah, je ne sais pas, les chants au micro, tu vois. Imagine... Non, non, non, t'inquiète, je ne te vise pas. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme, ou même je pourrais prendre un musicien aussi, tu vois. On a, on a euh, voilà, on a, on a un fil conducteur. On a des voix qu'on doit respecter, mais la personne, parce que là, elle sait maintenant que sa voix sort. Elle va commencer à faire des vocalises, tu vois, elle va, voilà. tu vois ce que je veux dire oui, C'est pas ton rôle, tantine. Reste <rire> exactement, <Tranquille. rire> exactement. Donc là, on va remarquer justement qu'elle a cette capacité à faire sortir sa voix. Mmh. Ok, c'était super beau, mais ça ne donne, le, le, le résultat n'est pas excellent parce que c'est pas ce qui était demandé. C'est ça. Voilà. Donc euh, voilà, un exemple parmi tant d'autres. Mmh. Ok. Mmh. On va citer d'autres ennemis. Yes. Alors, après la précipitation, nous avons le retard. <rit> Celui-là, il mérite beaucoup de là, vraiment, <rit> tellement. La faut... cool. la il faudrait la dire. Redime, Alex. Pardon Il faudrait dire. Le retard. Ah, ça. Non, lui, le retard. Lui-là, il est chaud. Ça, c'est quand on gère mal notre temps. <rit> Mais vraiment pour être euh... moi-même je sais que c'est quelque chose que je dois corriger. Ça mmh. quand tu penses que tu gères bien ton temps et puis finalement tu te retrouves euh... être pressé, c'est ça. <rire> c'est ça. Mais le retard et puis c'est aussi quelque chose qui fait perdre du temps aux gens. C'est ça. Et du coup bah, tu es mal vu. Ouais, c'est ça. Tu et tu es mal vu. Tu es mal vu, tu peux même passer à côté de quelque chose, imagine tu mmh. arrives en retard à un entretien par ah, exemple, c'est très compliqué. à une réunion qui est primordiale mmh. ou euh, voilà, tu dois faire garder tes enfants j'ai euh, un exemple enfin, d'ailleurs par rapport à ça ouais. je devais passer un entretien donc, pour un poste que je désirais bien mmh. et je m'étais très très bien préparée mmh. et en fait une fois arrivée dans la, la ville mmh. où, se, où allait se tenir mon entretien mon téléphone s'éteint du coup je ne peux plus contacter la société qui me reçoit et il y avait un problème de transport, wow. donc je suis bloquée je ne sais pas quoi faire j'arrive à l'entretien avec 20 minutes de retard il décide quand même de me, de me, de, de me recevoir et de s'entretenir mmh. avec moi. Mmh. Vraiment, je ne veux pas euh, vous exagérer ou quoi que ce soit, mais j'ai très, très, très, très bien fait cet entretien. Je m'étais mmh. mmh. vraiment... Il était étonné que je me sois autant bi aussi bien préparée. Mmh. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le poste. Et je sais très bien que je n'ai pas eu le poste parce que je suis retard. arrivée en retard. Donc, mmh. Peu importe la raison. Mmh. J'avais une raison légitime. Il voilà, y a eu un ça. souci au niveau du bus et tout. Mais... Je suis arrivée en retard et euh, tout le monde n'est pas tolérant avec ça et tout le monde n'a pas forcément à l'être, à être tolérant avec le retard. Parce que comme Exactement. tu le dis, voilà, c'est le respect, c'est euh, la considération qu'on a pour l'autre personne. Exactement. Exactement. Et c'est disqualifiable. Et il y en a qui le prennent même pour du mépris, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est un peu normal parce que, bon, euh, on peut être en retard une fois, deux fois, enfin... Voilà, mais quand on sait que là, la personne peut-être nous attend pour quelque chose d'assez important, mais que tu te permets d'arriver en retard, euh, voilà, moi, je pense qu'il y a des personnes qui choisissent vraiment les situations dans lesquelles euh, elles vont arriver <rire> en retard ou pas. Non, mais vraiment, c'est du vrai. vécu, ça me fait mal, même, parce que <rire> ça me pique. Parce que tu, tu sais que la personne, pour aller au travail, elle va être à l'heure. Tu sais que pour faire telle et telle chose, elle va être à l'heure. Mmh. Mais quand c'est pour toi... Mmh. Ma, ma... Ça fait mal au cœur. Ah, le retard. Ouais. Non, franchement, c'est... Voilà. Bon, après, il y a des raisons, il hein. oui. y a des situations, des mmh. circonstances euh, vraiment atténuantes mmh. qui font que... Ouais. Mais, euh, par exemple, un recruteur va estimer que tu aurais quand même dû anticiper. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça. Donc, en réalité, euh, ça relève toujours de notre responsabilité. Mmh. Ah, mais... ah oui, non, ça. mais ça peut être intraitable. Et euh, euh, j'aimerais bien prendre l'exemple de la nature, en fait. Mmh. Euh, on n'imagine pas si le cycle de la nature comme il est aujourd'hui, s'il y avait allez... Euh 10 heures de retard sur chaque chose. C'est-à-dire qu'à une certaine période de l'année, vous avez les mouettes qui migrent vers le sud, vous avez <rire> euh, telle, telle plantation qui pousse, euh, le, le, le, le climat aussi, les saisons lorsqu'elles ont du retard, parce que c'est du réchauffement climatique. Et voilà, j'ai pas envie d'être là pour euh, faire comme si j'étais trop écologiste, <rire> mais vous ah. comprenez bien que ça crée en fait des dérèglements oui. sur tellement de choses, c'est du désordre quoi. Finalement. Voilà, ça crée désordre. un désordre même voilà c'est sur un, un plan beaucoup plus macro, mmh. mais c'est pour juste expliquer que chaque chose peut être en fait ordonnée de telle sorte à ce que ce soit fluide et euh, en fait même quand on est en retard en fait on, on est stressé, on n'est pas bien, mmh. euh, il faudra trouver soit des excuses quand on n'a aucune excuse pour être en retard c'est ça. Tu vas te retrouver à mentir. À mentir. Euh, oh là là. Voilà c'est <rire> Finalement, ce n'est pas, pas si intéressant que ça. Et on sait qu'en plus, c'est le diable qui est le père du mensonge. Hein c'est ça. Quand on commence à mentir pour vouloir se sortir d'une situation, il faut savoir qu'on a ouvert là tout de suite une mauvaise porte. Ah, mais l'apôtre la, ah. dit qu'un démon ne marche jamais seul. <rire> Donc, ça veut dire que si toi, souvent, <rire> tu es là et que tu luttes avec euh, le démon du retard, ah, le uh -huh. démon du mensonge, le là, diable. il est peut-être à côté, il lui tient la main mmh. pour que lui aussi, il prenne le relais quand c'est mmh. le, le moment. C'est ça, le retard. D'ailleurs... Ne soyez pas en retard, c'est-à-dire que vous yes. avez l'opportunité de soutenir mmh. la chaîne Évangile TV. Vous avez le Paypal là, qui s'est inscrit juste en dessous, en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez le faire dès à présent, mmh. pas quand l'émission sera finie et vous direz « Oh mince, je ne l'ai pas fait <rire> !» <rire> Profitez de l'opportunité maintenant, pendant que vous recevez yes. voilà, cette parole qui vous touche, qui vous bénit, qui vous parle et qui vous amène certainement à vous améliorer, en tout cas nous l'espérons. Mais c'est le but de cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, euh, la chaîne est portée aussi par, bah, par, votre, bah, par votre soutien, vous le savez. C'est ça. Voilà. Donc, euh, merci d'avance pour votre soutien à cette chaîne. Merci, merci beaucoup. Et on va passer à un autre ennemi. Mm -hmm. ah, Celui-là. La paresse. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe La aïe, aïe. paresse. Qu'est-ce qu'on peut dire de la paresse La paresse, son problème, c'est qu'elle est, elle est trop romantique. C'est-à-dire que quand elle commence dans la vie de quelqu'un, c'est difficile de s'en séparer, vraiment. Accroché. Voilà, elle s'accroche, elle te tient par les sentiments, en fait. Oh. C'est comme s'il y a des défauts qui te... En fait, ils te collent à la peau parce que ouais. les raisons sont tellement légitimes pour être paresseux, mais hier, tu as travaillé dur. Aujourd'hui, il faut que tu te reposes encore. Exactement. Le repos que tu mérites, c'est pas un seul jour, c'est trois mais au bout du troisième jour tu te rends compte que c'est pas bon et il faut rajouter quatre autres et tu te retrouves à faire une semaine sans <rire> avoir rien sans fait sans avoir rien fait alors on ne parle pas, on ne dit pas que ce n'est pas bon de se reposer ça. ce qu'on dit c'est qu'il faut être équilibré même à un moment donné, même ton corps dit ⁇ Ah, j'en ai marre d'être couché !⁇ C'est ça, normalement. Normalement. Hein. normalement, normalement. <rire> Et souvent, ben, on dit dans, par exemple, dans la, dans la Bible, dans Proverbes 12, 24, il est dit que la main des diligents dominera, mais la main du lâche sera tributaire, c'est-à-dire il sera dépendant de quelqu'un. Donc si toi, tu ne te lèves pas, tu es toujours euh, paresseux, tu attends toujours d'être nourri par quelqu'un, mais mmh. que quelqu'un fasse quelque chose à ta place, ben, tu seras toujours sous la domination euh, d'un homme. Quoi. Mmh, euh, et euh, ben, tu ne feras rien de ta vie et alors que les autres dominent. Et après, bah, souvent, ça amène la jalousie. Les mais bah, c'est souvent des personnes qui sont bah, jaloux, parce que bah, certes, ils ne font rien, eux, mais bah, ils sont jaloux des personnes qui sont actives, qui sont, qui sont stylées qui sont là. Et souvent, ils disent, c'est parce qu'ils ont la grâce, mm. c'est parce qu'ils sont, sont excellents, c'est parce qu'ils sont bien. nés dans une famille, euh, euh, dans un contexte merveilleux, alors que moi, bah, non, je ne l'ai pas eu. Mais souvent, bah, c'est juste des, des personnes paresseuses. Mais elles ont le temps pas. justement de commenter ce que les Exactement. autres font, à dire c'est bien, c'est pas bien, j'aurais mieux fait. Mm. Mais parce qu'elles, elles ne le font pas. C'est ça. Elles ça. ont le temps d'observer de, de, les failles, de, de commenter, alors que <rire> l'autre, eh ben, il est occupé à travailler. J'aime vraiment le Seigneur parce qu'il fait mm. tout pour qu'on ne soit pas ces personnes dépendantes en fait. Mm. Il le dit bien, celui qui est paresseux Une... sera tributaire. Donc, il attendra tout le temps de la part de celui qui se bouge et ça. Dieu ne veut pas ça pour nous. Merci Amen, Seigneur, vraiment. Vraiment, merci, Seigneur. D'ailleurs, la Bible va nous parler de de la paresse également dans Proverbes 6, ok, du verset 6 à 11, donc ça va être un petit peu euh, voilà. C'est un extrait en fait qui va dénoncer la paresse. Donc je vais vous lire ça. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Donc ça, c'est de la planification. ok C'est une parenthèse. <rire> Elle l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra ah, comme yeah, un yeah, rôdeur. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Et la disette comme un homme sans armes. Yeah. Oh. Donc en fait, la paresse a un lien très étroit avec le sommeil. C'est ça. Souvent, aussi dans la Bible, c'est dit que le question d'un homme, c'est l'activité. Donc mmh. vraiment, dire que Dieu, comme disait Daphné, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit ben, assis, couché, qu'il ne fasse rien. Et comme euh, Adam, quand il a créé Adam, il n'a pas créé Adam pour qu'il soit juste assis dans le jardin d'Éden à ne rien faire. Au mmh. contraire, il lui a dit de travailler, de mmh. vraiment pas de tra de, de préparer ce jardin d'Éden pour la per pour les, pour les animaux, mmh. pour la femme qu'il allait vraiment l'emmener en, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, tu as parlé de ceux qui sont jaloux parce qu'ils vont considérer que l'autre est né dans une bonne famille. Donc, comme on dit, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et tout ça. Euh, si nous prenons euh, donc le contexte de la création, Dieu a tout créé avant qu'Adam n'arrive. C'est-à-dire qu'Adam arrive dans un contexte où il y a tous les outils, tous les éléments, mmh, tout, tout yes. ce qui est nécessaire à sa prospérité. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait tout qu'il ne fallait pas qu'il travaille. Exact. Donc ce n'est pas parce qu'une personne naît dans une bonne famille, ça veut dire que cette personne n'a pas besoin ou euh, euh, n'a pas à travailler. Adam devait prendre soin de ce qu'il avait. Donc il devait être actif, bien qu'il avait tout. Donc en fait, travailler n'implique pas d'abord le fait d'avoir tout ou d'avoir rien. C'est qu'en fait, tu dois comprendre que pour ton bien, il faut que tu sois actif, dans quelque chose. Et d'ailleurs, même si tu nais au sein d'une bonne famille, je suis désolée, mais cet héritage, il faut l'entretenir en fait. C'est ça. Adam qui... a fait ça pour entretenir l'héritage que Dieu lui avait voilà, donné. Voilà, donc c'est pas parce que, euh, admettons, euh, tu es né dans une famille où tes parents ont, ont amassé une très grande richesse, mais attendez, cette richesse, elle doit continuer à travailler. L'argent doit continuer à travailler. Mmh. Il faut entretenir les choses. Mmh. Donc si on se laisse aller, si on finit tout l'argent, comment on fait pour remplir les caisses après c'est pas la paresse qui va le faire. Non, Au le contraire, travail. la paresse va nous appauvrir davantage. C'est ça. Alors que le travail va enrichir. Exactement, c'est ça. Oui, Amen. Amen. Donc on va parler euh, d'un dernier ennemi. Eh ben oui, parce que le temps passe, mm -hmm. okay. <rire> On ne voit jamais le temps passer dans cette émission. toujours comme, fou, comme ça, hein. c'est ça, ça le file. problème ici. voilà. Ça file. On va parler de la procrastination. Mm -hmm. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Le aïe. fait de remettre tout le temps à plus tard quelque chose qu'on peut faire maintenant, ou même qu'on doit faire maintenant. Déjà rien que dire ce mot procrastination, c'est compliqué. <rire> Donc on comprend déjà rien qu'à l'entendre que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'être humain, mais j'aimerais que tu fasses euh, la, la nuance entre la paresse et la procrastination bah, la, la, le paresseux bah, c'est celui qui dort tout le temps c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'est même pas sûr qu'il va effectuer la tâche qu'il doit effectuer. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors que celui qui procrastine, il ne procrastine pas forcément parce qu'il est en train de dormir, mm -hmm. mais c'est peut-être parce qu'il est occupé et qu'il ne gère peut-être pas aussi euh, les priorités avec les urgences. Mm -hmm. Par exemple, Donc il va se dire, non, bah, ça, je le ferai demain ou ça, ça. Je, le, je remets à tout à l'heure. Mm -hmm. On sait qu'il va faire cette tâche, c'est juste qu'il va la remettre à plus tard, alors oui. que le paresseux, on n'est pas sûr qu'il va nous produire quelque chose. Et mmh. du coup, le paresseux, ben, c'est un procrastinateur ben, illimité. Quoi. Il n'y a pas, de... Il y a pas de, de moment. <rire> voilà. Jusqu'au ciel, il sera, il sera paresseux. J'espère que même aller au ciel, il ne va pas dire je vais faire demain parce que sinon, là, il ne va pas aller. Hein. Il va, Alors il va que le jour de l'enlèvement, il est en train de dormir. Voilà, il reste... dira je vais y aller plus tard. Et puis, du coup, euh, tu vas rester ici. Il ne va, va pas y aller. Euh, tu sais, ce, ce que tu as expliqué là, c'est vraiment très important et ça me fait penser à un passage... Euh, où l'on voit Marthe et Marie, donc mmh. ils reçoivent Jésus à la maison. Alors euh, Jésus est là et il enseigne. Marie stoppe tout de suite ce qu'elle est en train de faire mmh. pour écouter ce que Jésus a à lui dire. Mmh. Marthe va euh, se frustrer de l'attitude de Marie parce qu'elle n'est pas euh, active pour que ce temps de, de partage de la parole se passe au mieux, qu'il ne manque rien, elle, elle est active dans la maison et tout. Et euh, elle va s'offusquer auprès de Jésus en disant « Mais euh, elle ne fait rien, elle est assise, elle t'écoute. » Et euh, il lui dit « Mais Marthe, en fait, tu t'inquiètes pour peu de choses. Euh, Marie a choisi la bonne part et celle qu'on ne pourra pas lui ôter. » Donc, malheureusement, Marthe s'est retrouvée à procrastiner. C'est-à-dire qu'au moment où elle devait écouter Jésus euh, qui donnait son enseignement, elle a fait autre chose. Mmh. Elle a dû certainement se dire à ce moment-là « Je l'écouterai plus tard. Mmh. Je, je demanderai peut-être aux autres de me faire un résumé de, de ce qui a été résumé, dit. Sauf ça. que mmh. à ce moment-là, il n'était pas question de plus tard, il était de question de, de l'instant présent, du mmh. moment où elle devait mmh. recevoir cette grâce fraîche au travers de l'enseignement de Jésus, en fait. C'est ça. Mais c'est comme quand on va, excuse-moi Mylène, mmh. quand on va, par exemple, même inviter des gens à l'église, où tu vas leur dire, mais viens ce dimanche, enfin toi tu sais que, comme là, il y avait le dimanche du Saint-Esprit, vous voyez, on... on on sait que là, il y a une atmosphère qui sera favorable ça. À, à quelque chose de particulier. Mais la personne va te dire, oh, je vais regarder le lien en direct, mm -hmm. le culte en direct, où mm -hmm. je viendrai okay. dimanche prochain. Mm -hmm. Ouais, tu peux venir dimanche prochain, mais ce qui devait se passer ce dimanche-là, tu tu sais pas, pas. pas pareil. Ça. Que ce qui, mais bon, après ça, c'est spirituel, oui. mais ça compte quand même, en fait. Mais Même d'un point de vue euh, purement professionnel, si euh, tu es chef d'entreprise et tu mm. ne fais pas tes déclarations auprès de l'URSSAF, en temps et en heure, Problème, alors là, mais euh, tu, vas, tu vas galérer si tu accumules ça sur ça. des trimestres et des trimestres. Tu vas te retrouver à avoir des dettes et à devoir faire des échéanciers euh, pour euh, étaler tout ça, alors que tu aurais pu utiliser de cet tout argent euh, que tu à meilleure mais oui. et C'est comme ça que du coup, ça naît la, naît la pression pour le fait que les, les personnes se sentent débordées parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le discernement de classer leurs tâches euh, par ordre de priorité. Exactement. Et du coup, bah, ils procrastinent, je ferai ça plus tard. Au final, mais ils se retrouvent à, beaucoup de choses, à avoir beaucoup de choses à faire au même moment, mm -hmm. parce qu'ils ont, ils ont une deadline, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, euh, les personnes qui procrastinent, on les assimile à des retardataires chroniques. Wow, donc la ça. procrastination marche avec le retard. Et, oh. oui. et, et les démons qui marchent ensemble. Wow. <rire> voilà, <rire> c'est ça Les en ennemis qui marchent ensemble. Mm -hmm. La procrastination et le retard. donc on vous a cité là quelques ennemis. Bien sûr, il y en a d'autres. Okay, on va vous yes. laisser voir ça dans le livre de l'apôtre. Mm -hmm. Donc Les ennemis de l'excellence, comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Mm -hmm. okay. On va quand même vous donner quelques clés très rapidement. Yeah. Hein, on ne va pas laisser les téléspectateurs comme ça. Non. En mode, il y a des ennemis, mais il y a toujours des solutions. Yes. Amen. Amen. <rire> ok. Donc, euh, comme, euh, bah, comme clé. Alors, pour être excellent, il faut commencer par euh, s'inspirer de quelque chose. Mmh. Oui. Imiter. Yes. La Bible va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, euh, je vais prendre comme exemple, je ne sais pas, peut-être la création d'une entreprise. Mmh. Ça, votre entreprise, là, elle existe déjà. Il faut regarder un peu ce que fait l'autre, mais maintenant, il faudra juste y mettre un peu du sien, un peu de, de sa singularité, en fait, pour pouvoir se distinguer de l'autre. Donc, pour créer quelque chose, euh, il faut imiter. Mmh. Et surtout, dans la Bible, souvent, c'est écrit... Dans 1 Corinthiens 11.1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis même Amen. de Christ. » Et nous, en tant que chrétiens, puisqu'on parle, je pense, à un auditeur chrétien avant tout, mm -hmm. nous devons imiter Christ, nous devons bah, être excellents comme Christ, mm -hmm. voir, connaître la parole, savoir ce qu'il a fait et ce que nous devons également faire mm -hmm. et être ses imitateurs. Et c'est comme ça que nous serons excellents en marchant dans ses pas. Amen. Mm. Amen. Et une autre clé aussi, se demander si euh, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Oui. Ça, c'est important. Si on sait que bon, euh, allez, euh, voilà, on sait qu'on a fait le truc vite fait, voilà, ça veut dire qu'il ne faut, que faut pas, pas se pas mentir excellent. à soi-même. Faut... Exactement. Et puis, euh, en tout début d'émission, tu as parlé de correction. Il mmh, ne faut mmh, pas mmh. avoir peur hein, de s'auto-corriger de quand c'est nécessaire. C'est ça. On va également citer bah, la planification. Exact. La planification, le fait de pouvoir s'organiser, de planifier à l'avance ses mmh. journées, par exemple la veille au soir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire Ok, ce que je n'ai pas pu faire, peut-être que je peux le faire demain, mm -hmm, d'accord Mais le truc, c'est vraiment qu'il faut lister les, les, les tâches, il faut planifier. Exactement, comme ça, on ne se retrouve pas dans la précipitation, comme ça, on sait que ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et peut-être même définir un temps par rapport aux tâches qu'on doit effectuer. Mm -hmm. Voilà, donc la planification, c'est très important. Oui et c'est euh, souvent sous côté d'ailleurs exactement crois. et même la planification ça veut dire qu'on est capable de visualiser C'est ça. on ne peut pas vivre au jour le jour mmh. en fait il faut avoir une vision il faut avoir des objectifs qu'on va visualiser Amen. et qu'on va planifier pour exactement. les atteindre en fait tout simplement parce qu'on adulte beaucoup les gens qui réussissent ou qui font des choses extraordinaires on est jaloux pour rien mais cette personne elle a planifié pour rien. Exactement. Elle a planifié ce qu'elle est en train de faire en exact. fait. Donc voilà, c'est pas sorti d'un chapeau comme ça. <rire> <Voilà>. <rire> Et on en a parlé tout à l'heure euh, de cette clé, la patience. Yes. Voilà. La patience, ce n'est pas forcément inné, d'accord. Mm -hmm. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on qu peut remettre en prière. Voilà, Seigneur, aide-moi à être patient. C'est ça. Exactement. La patience est un fruit de l'esprit. C'est ce que nous dit oui. la parole. Exactement. Oui. Et surtout, ben accepter d'être confronté aussi aux personnes parce que ben, certes on ne sera pas patient tout de suite mmh. mais c'est vraiment le, le fait de, que le faire existe le faire qui nous mmh. aidera parce que ben, moi avant je n'étais pas du tout patiente même j'étais agacée par la mmh. lenteur des personnes parce que ben, je suis quand même assez speed oui. et vraiment j'ai appris ben, à accepter que ben, tout le monde ne peut pas euh, faire les choses rapidement et que ben, je dois patienter mmh. et mmh. ne pas spécialement faire ressentir de la, de la pression mmh. donc Exactement. vraiment la patience ben, elle s'obtient aussi ben, par le travail du caractère en étant en contact des autres. Mmh, mmh. La patience, comme le dit l'apôtre dans, dans le livre, c'est l'antidote de la précipitation. Exactement. La patience. Il oui. y a wow. beaucoup de gens aussi qui vont se retrouver euh, bah, dans la pauvreté parce qu'ils gèrent mal leur argent. Ils ont Ils... envie de tout dépenser tout de suite. Exactement, c'est ça. Alors que ce n'est pas forcément une dépense utile, en fait. Oui. Voilà. Donc, euh, voici bah, quelques clés qu'on pouvait, euh, qu pouvait vous citer ce soir. Oui. Euh, en espérant que vous allez les mettre en application franchement il n'y a rien de sorcier dans ce qu'on a dit il euh, n'y a pas de recette miracle exact. mais euh, gloire au Seigneur il a tout mis dans sa parole pour qu'on réussisse ouais. et c'est quand on médite vraiment la parole de Dieu qu'on se rend compte que Dieu veut que l'être humain réussisse mm -hmm. c'est vraiment dans sa volonté c'est à dire qu'il n'a pas créé euh, une personne pour qu'elle galère et qu'elle tourne en rond euh, comme ça, mais c'est qu'on puisse être finalement les, les, j envie de dire, les, les créateurs par sa parole, de notre propre success story. Amen. Amen. Et vraiment, il y a une success story dans la Bible, dans Daniel 6, 3 qui dit Daniel surpassait les chefs et les, et les sapras parce qu'il y en avait avec lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume donc vraiment lui il a connu vraiment quelque chose, il a été élevé en fait au dessus de, de ceux qui devaient bah, gouverner, lui donner des ordres et c'est eux qui devaient bah, lui rendre des comptes et vraiment nous dire que bah, l'excellence Dieu le voit, Dieu voit nos cœurs, mmh. et qu'on ne doit finalement vraiment pas le faire pour les hommes parce que bah, certes les hommes verront lorsqu'on sera élevé mais c'est Dieu qui nous élève Amen mmh. donc Amen. vraiment se dire que bah, c'est possible pour nous aussi Amen. J'aime bien cette conclusion. Amen. <rire> et bien voilà. Donc, tendez toujours à être excellent. Recherchez toujours le meilleur dans tout ce que vous faites. Yes. Ne laissez rien au hasard. Ne soyez pas négligent, mais soyez patient, planifié. Et voilà. En tout cas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. À merci à Mylène. Merci merci, merci, merci, merci merci à vous, les téléspectateurs. Et encore merci aux équipes qui travaillent derrière pour que cette émission euh, yes. puisse avoir lieu, pour qu'elle soit diffusée. Merci encore à toi, Pasteur Grasse. Merci à Pote. Merci, Sabrina. Et merci également à Pasteur Paulette. Merci, tout le monde. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. bye, bye. bye, bye. I'm not